mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, uh, Wrestle Rock Podcast uh, vous fait part d'une émission spéciale sur le défunt Scott Hall qui nous a malheureusement quitté le 14 mars dernier, à l'âge de 63 ans. Mon nom est Benoît Lafarrière, a.k.a. Nostradaben. Je suis en compagnie de mon imminent collègue Jonathan Drapeau. Comment tu vas, Jonathan Ça va très bien. En forme, mon Ben? En forme, mais c'est yes. sûr que c'est une nouvelle qui a fait un... Euh, oui, oui, oui, c'est une, fait une semaine qui... Euh... Une semaine de deuil pour le monde de la lutte euh, Oui, le monde, le monde de la lutte pleure, euh, pleure la, la mort de Scott Hall. Là, On voit que sur les médias sociaux, là, euh, ça se partage beaucoup. D'ailleurs, ouais, les médias sociaux en ce moment, euh, euh, sur Twitter, euh, Scott Hall, et euh, euh, dans les moteurs de recherche, là, c est, il est dans le top 5 des, euh, des, euh, des trucs les plus publiés ouais, ça me euh, de, de la semaine. C'est assez impressionnant à quel point est totalement... cette personne-là était importante dans le milieu de la lutte. Et euh, ben pour nous aussi, c est, c est, ça a toujours été une personne qui nous a fait euh, triper là, jeune là. C'était un. Oh, on avait 7-8 ans, on voyait Razor Ramon à TV, on tripait ouais. euh... Et quand on était dans l'adolescence, il était à WCW en tant que Scott Hall dans la NWO, il nous a fait très bien. oui, ben oui. <rire> tu sais, d'ailleurs ici, on peut voir là, que j'ai une photo avec lui. Avec tes c'est J'étais backstage, puis j'avais eu... Euh, la, la chance d'être photographiée avec ton idole les de J'avais ouais, ouais, rencontré plein, plein de personnes. Bref, euh, c'est triste pour nous, mais euh, on lève notre verre à, ouais. notre, euh, à notre ami Scott, euh, Scott Hall, euh, qui... Euh, une bière a été faite à son effigie il y a à peu près un an, là. C'est euh, Gauze Camerise Basilic euh, de, du, de la brasserie euh, Ralbuck. Ralbuck qui, euh, qui euh, ont fait une belle bière euh, à l'effigie de Scott euh, euh, au Camrys. Alors, euh, on boit ton honneur, mon Mr. Hall. On va poser en peine une petite yes. chatte à ta santé. Alors voilà, rentrons vivement dans le sujet, mon ami, parce que euh, Dieu sait que... Euh, euh, alors, on a dit pas planche, yes, comme on dit Scott Hall, a.k.a. Razor Ramon, on a fait beaucoup de belles choses. Donc, je peux y aller Ben oui, vas-y. Yes, alors, euh, euh, Scott Hall, de son vrai nom, euh, est né le 20 octobre 1958 dans le comté de Sainte-Marie, dans le Maryland, à environ 70 000 du sud, dans le fond, euh, près de, de Washington. Ouais, la capitale de Washington. Et puis, euh, ben, il a commencé sa carrière, dans le fond, en. Euh, rencontrant euh, Dan Spivey, puis... Euh, euh, oui, il était entraîné par Dusty Rose il oui, me Oui, oui, oui, exactement, exactement. Mais juste avant ça, cher auditeur, euh, Benoît, tu pourras euh, nous mentionner une anecdote. Oui, une anecdote. Parce que euh... je ne sais pas si vous le savez, mais on a manqué très près euh, de ne pas pouvoir voir euh, ce lutteur-là euh, grandir avec nous euh, dans la lutte professionnelle. Disons que cet événement-là a fait qu'il a pu faire partie de la lutte. Ben, c'est ça. Ben, ouais, ouais, ouais. Les résultats de l'événement que je vais yes. présenter, euh, grâce à... Ça... Ben, c'est ça, grâce à... Ben oui, dis-le en tes mots. Ouais, c'est ça. Avant de débuter dans le monde du catch, Scott Hall là, a été accusé de, de meurtre au deuxième degré. Dans le fond, il s'était chicané avec un gars à l'extérieur d'une boîte de nuit. Le gars, il aurait comme pointé un gun sur lui. Il était portier, je pense. Hein? Ouais, l'enfant de même. En tout cas, ça ne dit pas qu'il était portier, mais je pense que oui. Puis là, il a réussi à désarmer le gars, puis là... Le coup est parti tout seul, il a tiré le gars, mais en tout cas. Euh... Le coup aurait parti, bref. Parce qu'au deuxième degré, c'est, euh... il avait pas prévu de tuer le gars, là. Non, non, non, c'est ça, c'était. Il est pas arrivé dans le banc, euh, il n'a pas tiré dans la tête. la là. justice, euh, c'est. Euh... au deuxième degré. C'est hein. un meurtre au deuxième degré, mais ça a pas, ça a été justifié comme étant une légitime défense. Donc, euh, il a pas fait de prison, puis tout ça. Fait que... ben, il, a fait, euh, il a pas fait deux ou trois jours de prison, en il fait, me semble j'ai vu ça ah, quelque part. Sûrement, mais il, il... sinon il aurait été en dedans pour le rédiger. Ouais, a... une... ben, dans le fond, il a passé en cours, puis il a été relâché. Les, les accusations ont été tombées, faute de preuves. C'est ça. <coughs> voilà, donc... Euh... Il a également eu des, des problèmes d'alcool et de drogue. Ça a nuit à sa carrière, autant personnellement que professionnellement. On en parlera plus tard, là... Euh... Ben, mettons que ça l'empêchait d'être un Hogan de Rock ouais, Steve Austin. C'est sûr, c'est ça. Mais euh, c'était quand même un grand des grands. Ah oui, ça c'est. Toujours été euh, derrière. Les les double grands, le fameux, c'est pas pour rien. Exactement. Là. Donc, euh, le début euh, de sa carrière euh, de lutteur professionnel s'est ouais. fait dans le territoire euh, de la NWA en Floride en 1984. Et dans le fond, euh, il a rapidement eu une rivalité avec euh, le défunt Dusty Rhodes et puis il euh, a également fait équipe avec euh, Dan Spivey qui euh, on a connu euh, brièvement à la demi-WF euh, dans le personnage de Waylon Mercy, ouais, exactement. Euh, un fou-brac qui se traînait proche des parcs d'enfants. C'était un petit peu Will, ça ressemblait, il paraît que... Euh, oui, mais vous avez juste écouté notre émission <rire> sur les pires guillemets. elle est toujours disponible sur yes. les réseaux sociaux. Et, euh, dans le fond, ils ont eu l'opportunité d'avoir de, de, une chance au titre par équipe de la NWA. Central States, euh, oui. Euh, puis, il a fait une brève euh, apparition aussi à la Jim Crockett Promotion ouais, euh, dans le personnage du Coyote. Là, Mais, euh... tu sais, il n'y avait pas trop d'avenir. C'est ça qu'il a transféré non, non. dans la Central States. C'est ça, exactement. Et puis, euh, rendu dans la Central States, ben, il y a eu un, la chance euh, avec Dan Spivey d'être... De, euh, de pouvoir... Euh, conquérir le titre par équipe de la N.W.A. face à euh, Marty Jannetty oh, et euh, Bulldog Bob Brown, mais euh, sans succès. Okay. Dans le fond, là, on va parler du chapitre de son passage à la A.W.A. de 1985 à 1989. Il, il a débuté à la A.W.A., l'American Wrestling Association, du grand Verne Gagné dans le territoire du Minnesota, sous le nom de Magnum Scott Hall et plus tard celui de Big Scott Hall. Il agit en, t... il en tant que face et devient très populaire auprès des fans. Le promoteur de Vern Garnier, mm -hmm. frustré que son ancienne vedette, Hulk Hogan, soit parti à la rivale WWF de Vince McMahon, veut faire de Hulk le successeur du Hulkster comme top face de la compagnie. Il a même demandé à Hulk de copier le style de son ancienne vedette dans le ring. Scott Hall a également catché au Japon dans cette période-là, ouais, ouais. où il a lutté à plusieurs reprises pour la fédération vedette du pays, la NGPW. La New Japan Pro Wrestling, fédération encore active aujourd'hui, puis qui euh, Oui, puis notre importante, c'est entre, dans le fond, 87 et 90, hein, si je me souviens ouais, bien. Ou en ce coin-là. Yes. Scott Hall uh, a uh, lutté en, en équipe avec Kurt Henning, le défunt Mr. Perfect. Le grand Mr. Perfect. Et puis, uh, uh, c'est avec ce dernier qu'ils ont uh, réussi à remporter le titre par équipe de la E.W.E. dans un live-event à, à, à Bucarest au Nouveau-Mexique. Albuquerque. Albuquerque, au oh, Bucarest Albuquerque, au ah, ah, mais... ah, ah, je me suis trompé. C'est à Roumanie. Euh, le 18 euh, janvier 1986, ouais. face à Jim Garvin et Steven Regal, qui s'appelle maintenant? River, euh, ah non, ça n'a rien à voir avec Steve Regal, Rien okay, à voir okay. avec William Regal. Ok, ok. Mais c'est correct. Ils ont gardé le titre pour une durée de 100, presque 120 jours. Ah, c'est intéressant. Hein. Avant de le perdre face à uh, Buddy Rose, tu te souviens de Buddy Rose? C'est lui qui faisait L'exécuteur. Ah, ben t'as Et uh, Duke Summers le 17 mai 1986 lors du EWA All-Star Wrestling à Hammond. À, à Hammond, en Indiana. Dès qu'il est perdu euh, par décompte à l'extérieur, la ceinture a toutefois changé euh, de main. Et ça, c'était rare là, à cette époque-là ouais. qu'il euh, y avait un décompte à l'extérieur. Euh... Oui, mais là, c'est ça, ça fait partie des exceptions. Des affaires inhabituelles du monde du catch. Yes. Euh... Une petite précision par rapport euh, au chapitre qu'on vient de vous mentionner, c'est que dans l'année 1987, Scott Hall a fait un tryout à WWF, mais cependant, il n'a pas été retenu par la compagnie. Okay. Peut-être qu'il n'était pas prêt encore. Il n'y avait pas d'NXT dans le temps non plus. <coughs> non, exactement. Il exactement. n'y a pas de territoire. Puis, euh, de... Après avoir perdu euh, son titre, euh, Hall et Enig sont son partis en solo chacun de leur côté. Oh, exactement. Et puis Hall a ensuite reçu des opportunités de championnat du monde euh, à la EW D'ailleurs, il a lutté contre euh, Stan Henson. Ouais, il était champion dans le Et temps. puis euh, le champion euh, qui était euh, actuel dans, dans cette époque-là, c'était Ricky Martel. Oui, par pour, la suite oui. québécois. Pour le il n'a euh, jamais gagné euh, de prestigieux titres euh, à la ouais. euh, Donc euh, voilà. Et puis, il y a eu un, un premier passage à la WCW en 89, mon Ben, tu veux-tu en parler un peu? Ah ben Oui, exactement. Jim Ross, personnalité bien connue du monde du catch, Éclair, encore actif en aujourd'hui comme commentateur à la WWE. Bref, c'est un dépisteur. En tout cas, il a, il, a, il a pas mal tout fait pour le business. Ouais, il y a beaucoup. Il a, ouais, ouais, il a road agent. Il y a pas mal tout fait. Mais il y a amené ce canton à WCW en 1989. L'initiative de Jim Ross avait pour but de créer du développement avec de jeunes stars, avec également les Brian Pillman, les Sid Vicious. Gars yes. de la pneu, là. Et, et, il a qui s'agit toutefois en tant que jobber. Tu sais, dans le fond, c'était un... Ben, il parlait souvent, il euh, pas bête, non, t'sais. Euh, Il perdait la majorité de ses combats. Euh, ça n'a pas toujours mais... été le Razor qu'on a connu, maintenant. Là. Ben non, ça. Euh, Ses débuts télévisés ont finalement euh, eu lieu lors de l'édition euh, du 9 juillet de la World euh, Championship Wrestling, où il a été vaincu par euh, The Great Muta lors d'une autre édition de juillet de la WCW. Euh, ils ont affronté Terry Funk, puis, dans le fond, ils ont perdu. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Il a affronté dans un autre, dans un autre show de la WSW, il a affronté Terry Fung, puis il n'a il a pas, pas gagné. Yes, lors d'une autre euh, édition en juillet de la WCW, mmh. ça c'est correct. Ses débuts en pay-per-view euh, ils, ont, ils ont eu lieu à Great the American Bash euh, de, de Glory Days, où il a lutté dans une bataille royale euh, du Roi de la Colline. Dans le fond, c'est un King of the Mountain. Oui, sont vous? Yes. Il a ensuite commencé à lutter régulièrement. Euh, perdant face à ses adversaires comme The Great Muta, euh, Mac Rotunda, Sid Bichus, Ron Simmons puis Butch Reed. Euh, son dernier combat a eu lieu le 7 novembre lorsqu'il euh, a vaincu, dans le fond, euh, Butch Reed dans un haut-show euh, ch à Chicago, euh, dans l'Illinois. Pour l'affaire du Roi de la Colline, on, je vais refaire des recherches. Là. Je ne okay. sais pas si c'est un genre de King of the Mountain. Parce que King of the Mountain, ce n'est pas un, un match échelle. Non, là, on parle de Battle Royale. Okay. On fait un ératum. Ouais, ouais, pas alors, nous sommes rendus au second try-out à la WWF, son un autre passage à la NGPW, à la CWA, et à la World Wrestling Council 90-91. En 1990, Cotton Hall a fait un autre try-out à la WWF lors d'un enregistrement du WWF Wrestling Challenge à Fort Myers, en Floride. Lors de l'événement, Hall a été battu par Paul Roma, Ouais. Paul Romo, des Powers and Glory et des Young okay. Stallions. Yes. Il a été Most Improved Rest of the Year en 1990 à part de ça. Ok, ok. Oui, oh, Paul Romo, c'était un ah, gars qui avait de ouais, la vie. Avait... Champion ouais. par équipe avec euh, Paul Orndorff à WCW. Non il est en équipe avec Hercules C'était ouais, un, il... un vraiment une belle équipe à avoir il est tellement fun. Il, il, a, il a du beau bagage. Mm -hmm. Mais cependant, euh, sa candidature n'a pas encore été retenue par ah, la oui, WWF. Euh, J'en ai 203 hein? quand il disait là... Euh... Work hard, pays off. C'est ça que ça veut dire. C'est travailler fort, là, ça paye. Là, tu sais. ouais, là, Dreams bien. come true. Tu sais, le fruit des efforts. Comme yes, exactement. Peu de temps après, Hall est retourné au Japon avec la New Japan Pro Wrestling. Ah oui. Il a lutté avec, en équipe avec Larry Cameron. Ils ont battu Hiroshi Hayes et Kunyaki Kobayashi le 2 mars 1990 au, euh, au Korakuen Hall de Tokyo, Oui, le, le stade était bien plein là, c'était assez impressionnant. Oh, le le tableau, en Japon. Oui. On pourrait d'ailleurs partager ce combat-là à un moment donné. Bon, euh, il a, a lutté plusieurs fois pour l'accompagner, je pense que je l'ai ici, euh, fois pour la compagnie euh, japonaise face à certains adversaires dont euh, bah, le, le défunt bah, Mamigolo, euh, Koji Kyoto, puis euh, Nord le, le barbare, le berserker, ouais, le, bah, le berserker et euh, Shinya euh, Hashimoto. Il a fait carrière sous le nom de Texas Scott à la Catch Wrestling Association, ouais. la CWA. Euh, catch Wrestling ou Championship Wrestling en tout cas? Yes. Ah non, Championship Wrestling Association, c'était pas la, la fédération Adriana, c'est que t'avais Moonlight comme gérant. Ouais, ouais. Non, ça doit être la catch, mais ok, c'est beau. Lors du tournoi Catch-Up 90, le 22 décembre 90, à Bremen en Allemagne, devant 6000 fans, on l'a perdu face à Soul Taker lors de la finale du tournoi. Ce show de lutte a présenté le match de retraite d'Otto Vance, ainsi que certains talents à l'œuvre, dont Terry Fong, Bull Power, qui, qui, qui était mais, ouais, en fait. Chris Benoit, malgré ce qu'il a fait, ça restait un bon lutteur, oh. David Taylor, euh, Fit Finlay et Akira Nogami. En 1990 et 1991, Hall oh, a catché dans la fédération populaire la World Wrestling Council. Portoricaine, oui. Yes, euh, d'ailleurs que vous pourrez entendre dans notre émission sur Bruzo Brody, la World Wrestling Council, ça brassait pas mal ah, là, oui, c euh, dans les Caraïbes. Là. Euh, et puis le 3 mars 1991, il a battu euh, Miguel Perez Jr. pour le championnat WWC. Il est devenu le, le champion heavyweight pour le perdre contre Super Medic 3 le 20 avril 1991. Ben, le Caribbean heavyweight, c'est-tu le, le World heavyweight Les autres ils disent le Caribbean. que c'est un genre d'étiquette mais mmh. bon, en tout cas. Donc, on va parler de son retour à la WCW 91-92. Après avoir ah. lutté dans un dark match le 29 avril 91 à Atlanta, en Georgie, lors d'un enregistrement de la WCW, Hall a fait son retour officiel à la WCW avec un nouveau nom de Diamond Stud. Un personnage similaire, genre arrogant, un peu style Ravishing Rick Road", le genre de gars qui invitait des femmes pour les embrasser sur le riz. Oui, oui. OK. Il avait comme manager DDP Diamond Dallas Page, parce que DDP a commencé manager, il n'a pas oui, commencé en tant que c'est À la awe 2 oui, a commencé, puis, euh, là. DDP, là, il a commencé sa carrière de lutteur très tard. Ah, ouais, il, il avait genre 35-36 ans. Ouais, oui, c'est ça. Il avait notre âge, c'est ouais, ça. Oui, oui, c'est ça. OK. Euh, il avait comme manager DDP et a fait sa première apparition le 19 mai lors de Super Bowl numéro 1. Dans son premier match, il a gagné face à Tommy Rich lors de l'épisode du 14 juin de Clash of the Champions, 15 Knoxville, USA. Il a vaincu Tom Zink au Great American Bash lors de Clash of the Champions, 16 Fall Brawl le 2 septembre. Le Diamond Stud a perdu contre Ron Simmons. À Halloween avec 91, l'équipe de Stud Abdullah de Cactus Jack et Big Van Vader est défait par celle de Sting. El Gigante. Qui se trouvait avec qui? C'était qui El Gigante? Le Giant Gonzalez. Le Gonzalez. Puis les Steiner Brothers dans un Chamber of Horror match sur l'épisode euh, du 19, 19 novembre de Clash of the Champions 17. Stud a perdu contre mm -hmm. Zinc dans un match revanche de Great American Bash. Mais c'est l'affaire Cham... Horror, c'est la fois qu'Abdullah se fait comme électrocuter. Ouais, ouais je pense que c'est ce combat-là. Ouais. Il y a un bout, un bout ouais, de ouais. deux ouais. minutes. De fait, je vais passer rapidement à ce parti-là. Dans le fond, après une blessure, euh, il a lutté euh, dans, au, au plus gros show de l'année de Starkane en 91. Ah, oh, il est rentré en 92 en fait Non, fin... c'est parce qu'il était blessé, il n'a pas pu lutter. Ah, il n'a pas pu lutter, c'est ça. Hein? Il n'a pas pu lutter parce qu'il était blessé. Ah, ok, c'est ça. Puis, euh, Mais là, en 92, c'est euh, correct. En 92, en formant des équipes très brèves avec euh, Vinny Vegas, qui ouais, était Kevin Nash, Kevin Nash à l'époque. Euh, Scotty Flamingo, qui Raven. était Raven. En tant que membre de l'écurie de Diamond Mine. Ainsi qu'avec des lutteurs de la euh, Dangerous Alliance de Paul E. Dangerously, qui oh, se trouvait être Paul E. Uh, Hall a commencé une feud avec Dusty Road. Dustin? En, Dustin Road, oui. Dustin Rhodes, c'est Gold Dust. Oh, oui. Et en avril 1992, lorsqu'il était, lorsqu était interviewé... Inter deux, intervenu. Intervenu dans deux matchs télévisés que Rhodes avait avec Bobby Eaton, l'idée de rajouter Dangerous Alliance a été envisagée, mais ça n'a pas donné de résultats concrets dans le film. Okay. Euh... Puis par la suite, Hall est parti à la WCW peu de temps après, euh, après un dernier match télévisé contre Ron Campbell le 8 mai. Là, nous sommes rendus à un gros moment de la carrière de Scott Hall. C'est sa troisième euh, bah, la troisième fois qu'il est apparu à WWF, mais cette fois, comme on dit jamais 200W, il était vraiment régulier. C'est sa carrière en tant que Razor Ramon, de 92 à 96. Euh... L'un des moments les plus importants de la carrière ouais, c de Scott Hall a été quand il a signé son contrat avec la World Wrestling Federation en 92. Il a adopté le personnage d'un réfugié cubain, dans le fond, qui est euh, prétentieux, qu'on appelait le Bad Guy Rizzo Ramon. Inspiré de Tony Montana qui... de Scarface. Oui, exactement. Alors, après plusieurs semaines de promos et de vignettes et de présentation de ce fameux personnage, ouais. il a finalement fait ses débuts le 8 août 1992 dans un superstar battant un jobber qui s'appelait Paul Van Dale. C'était le père de Camille. Oh, oui, c'est un jobber, son yes. père. Là. Avec euh, son finish, le Razor's Edge, qui était euh, dévastateur à l'époque. C'était. Euh, euh, Crucifix un... Power Powerbomb. Mais et là, c'était le Diamond the Drop qui l'appelait. Euh... Ouais, comme c'est le 3D mais genre version Razoramon. <rire> c'est ça. Euh, de, dès le début, euh, Ramon avait euh, des bijoux comme des grands colliers, des chaînes en or, euh, des anneaux, euh, puis euh, on se souviendra de son fameux euh, cure-dent qu'il qui utilisait à plusieurs ah ouais. euh, reprises là, en guise d'arrogance euh, sur ses adversaires. Au King of the Ring 94, il n'a pas goreché les deux boules de l'Unovation. <rire> Non, ma ça oui, ça je pense que, que oui. Le premier fou de majeur de Razor Hammond dans la WWF, ça a commencé dans l'épisode 14, du 14 septembre de Prime Time, lorsqu'il est intervenu dans un match euh, de championnat du monde entre le, le champion Randy Savage le challenger euh, Ric Flair, attaquant Savage euh, au sol en permettant à Flair de euh, remporter le titre une seconde fois. Oui, il était deux fois champion. Ouais. Yes. Razor, un a commencé une rivalité. Qui a impliqué plus tard The Ultimate Warrior après que Warrior ait sauvé euh, son ami Savage. Et puis, Razor et Flair dev, euh, devaient se mesurer face à Ultimate Warrior et Savage à Survivor Series 1992. Mais là, ils ont congédié Warrior à cause de l'affaire des stéroïdes. Là. Ouais. Ça, c'était à écouter notre émission sur les stéroïdes également. Là. Yes. Fait que là, ça prenait à remplacer. Puis c'est. Euh... À cause du dropage, voire émission Scandal McMahon, avant l'événement, est remplacé par le consultant exécutif de Ric Flair, son genre de manager, yes. qui était Mr. Perfect, qui avait fait un face turn un petit peu plus tôt dans la nuit. Fait euh, Razor et Flair ont perdu contre Savage, mais par disqualification. Ouais, c'est ça. Ben, tu l'avais, ça. Je... Ouais, ouais, tu je l'ai. On l'avait tout ensemble. Et ben... puis, il faut noter aussi que Hall a reçu le prix du lutteur, qui s'est le plus amélioré dans l'année 1992. Pour les anglophones, le Most Improved. Du Wrestling Illustrated. Pour les anglophones, le Most Improved. Exact. Euh, le champion de la WWF, Bret The Hitman Hart, euh, il était supposé défendre son titre contre Ultimate Warrior au World Rumble 93, mais à cause des événements qu'on vous a mentionnés, euh, ça prenait comme un remplaçant. Yes. C'est Razor Ramon qui a eu le, qui a eu le, le push, là, le, le title shot. Yes. Puis, ça a l'air, c'est ça, il s'en prenait à Bret Hart à sa famille. Ouais. Il n'y a pas de promo, parce que ça, il fait comme étrangler Owen Art ouais, se... quand il faisait le Rocket. Euh, ouais, ouais, ouais. Il était très proche d'ailleurs de Owen Art oh. beaucoup plus proche de Owen Hart que de Bret Hart. Récemment, Bret Hart a mis une publication qui, dit, qui explique tu sais, qu'il est triste, le Black s Il dit que ce n'était pas vraiment un, un de ses amis proches, mais que Owen était beaucoup plus proche. Ben, Bret Hart n'était pas dans la clique. Hein? Ouais, je pense ça. que c'est ça, il y avait, il y avait plusieurs cliques. Mais ça, on va ça. en parler plus tard. Yes, Razer a, euh, a perdu le match, il a perdu le title shot yes. avec le shooter à part de ça. Il y a un bon petit match, je l'ai oh, écouté. Ouais, euh, Écoutez ça, c'est des l'émotion, là. Ouais. Razor Ramon, à l'époque, c'était dur de dire que les combats étaient pas. Ah, c'était tout le temps ouais, bon. Ouais. Razor Ramon, bon. Ramon là, ça fait partie là, des cinq meilleurs lutteurs complets oh, de l'histoire oui. de la lutte professionnelle. Honnêtement, là, Avec il, les de Michaels, Bretard, ça. il était charismatique, il luttait bien, il avait un bon micro, que... très bon pour, euh, sur la psychologie. Au et courant ouais. de l'année 1993, Razor Ramon est devenu populaire auprès du public et... A même effectué son face turn. Ouais. Il est rentré en rivalité avec Ted DiBiase, qui d'ailleurs, moi je vais ouvrir une petite parenthèse, le dernier combat de Ted DiBiase, ça s'est fait contre The Rumble. Ah ouais, ça ressemble en 93, exactement oui, ça. ça. <rire> dans le fond, voir notre émission sur euh, le Million Dollar Man. Lors du Road du 4 octobre 93, il a participé à la fameuse bataille Royale de 24 heures. Ouais. Puis là, les règles, le règlement de la bataille Royale, c'était que les deux derniers euh, qui restaient sur le ring s'affrontaient dans un single match pour la strap intercontinentale vacante. La semaine d'après. La semaine d'après, c'était Rizzo Ramon et Ricky Martel qui se pognaient. Pis il a battu Ricky Martel. Euh... Ricky Martel, à l'époque, était champion d'état continental. Non, non, non la strap était vacante. Ah, la strap était vacante. Ah C'est ça, c'est une bateau royale. Le... Les deux derniers, dans le fond. Ok, que, ok fak dans le fond, le gagnant remportait la, le titre d'état continental. C'est la première fois que Razor Ramon a remporté le titre. Ouais, c'est ça, mais les, les deux derniers dans la patrouille royale se pognaient pour la semaine d'après. Comme à WrestleMania 15, okay. les, les, deux, les deux derniers de la patrouille royale dans le ouais. il y avait le title shot contre Jarrett et okay. uh, Owen Hart. C'est bon, je comprends. C'est ça, c'est bien ça. Razor a commencé une feud avec Shawn Michaels pour montrer aux gens qu'il était le, le vrai champion intercontinental. incontesté le, le, le On se souvient que Michaels a déjà été champion intercontinental. Ah oui, il était champion au même moment, mais vu qu'il était blessé, je pense, c'est ça? Ouais, c'est ça avait été... Euh, parce que je pense que... Ah, ça c'était lui, il avait jamais perdu par pinfall au Submission. qu'il mais c'est ça. C'est pour ça que la ceinture a été mise vacante. Là, là, ça l'a mis en... en crise. C'est ça. Il n'avait jamais perdu officiellement, selon lui. Yes. Puis là, on sait quest ce que ça a causé comme ben résultat. Là, ça a découlé d'une belle rivalité ah! et de deux des meilleurs combats de l'histoire de la ville professionnelle, ah, dont euh, le match... Euh, deux euh, combats mémorables d'échelle... Une échelle à l'époque, c'était une échelle. Hein, c'était la première fois, je pense, que c'était ouais. à WWF, ouais, peut-être qu'il n'avait eu au Japon dans le yes. temps. Là. Le premier combat, c'était à WrestleMania 10 face à Shawn Michaels Madison Garden. Madison Square Garden. Et puis c'était Hall uh, qui avait gagné uh, Roman, ouais. ce combat-là. Regardez ouais, les... la photo là, avec les, les deux ceintures. Euh, suivi la fameuse photo yeah, est qui vrai. décroche les deux ceintures. Exactement, ça s'est suivi du combat de 1995 au SummerSlam. Ouais. C'est Michael qui défendait sa strap, puis là, re... il avait conservé sa strap. Exact. Il n'est pas aussi bon, mais il est très bon pareil. Oui, oh, il, ex... il est excellent. Oui, oh, c'est un il il a fait bon 9 sur 10. Le... Ça, c'est un 10 sur 10 si, à WrestleMania. Puis, euh, on pourrait noter que le combat de WrestleMania ce match a été élu le match de l'année de 1994 selon le Pro Wrestling Illustrated. Ah oui, avec raison. Euh, voilà. Lors de l'épisode du 30 avril de la WWF, il a perdu le titre étant constant contre euh, le Bodyguard de Shawn Michaels qui était euh, à l'époque Diesel. Oui, ouais, Diesel, exactement. Euh, à SummerSlam 94, Razor Razor Ramon, dans le fond, avait euh, avec euh, la légende euh, des Bears de Chicago, Walter Payton. C'est tu sais ce qui est arrivé? Walter Payton? Coin. Non. Walter Payton, c'était un gars qui avait le cancer du fouet, ok? Il attendait une greffe du fouet, il l'a pas eu encore. Il avait pas eu encore la, la liste était trop longue puis il est mort. Ah oh, ouais. En okay. 99. Mais il avait annoncé en conférence de presse qu'il avait okay. le cancer du fouet. Que... Il a battu des et gagne la WWF Intercontinental Championship pour la deuxième fois. OK. Là c'est là que Razor Ramon a gagné. Deux fois. La ben chambre avait fait un switch de musique par accident, yes. ben, il tenait, tenait Razor Ramon puis il s'est On en est en rendu jeu. à deux parce qu'on se souvient qu'il a gagné quatre fois le type. Un record de euh, l'époque. Yes! Au Suraheer Series, 1994, est-ce que tu veux nous parler de ça? Oui, c'était le capitaine de l'équipe euh, nommée les Bad Guys qui était composé de lui même One Two Three Kid, Davy Boy Smith et les Head Shrinkers, Fatou et Sione. Yes. Ben, Sioné qui était Barbarian. Ils ont affronté les Teamsters, Sean Michael, Owen Art, Jim Nidart et Jeff Jarrett. Ramon a fini par être le seul survivant du match. Il était peut-être compté à... Ouais, oui, vraiment. Cela a eu comme conséquence une rivalité avec Jeff Jarrett qui a conduit à l'année suivante au World Bowl 95. Puis là, euh, Razor Ramon avait perdu euh, contre Jarrett euh, au World Bowl 95. 95. Il avait gagné, mais je pense qu'il a reparti le match. Euh, oui, c'est ça, il a reparti wow, le match. Puis là, euh, Jarrett, il a, a fait un petit paquet un, deux, trois, trous. là. Yes. Une grosse, là. Ensuite de ça, Razor... Euh, oh, excusez. Ouais, euh, bah, match revanche à WrestleMania 11, vas-y donc, même. Yes, uh, Razer a affronté uh, uh, Jeff Jarrett dans un match revanche pour le championnat intercontinental lors de WrestleMania 11. Donc, c'est l'année suivant le rematch le, le le, avec Mike. Ouais, ben bah, Hartford Connecticut. Yes, il dans le fond, il a gagné par disqualification euh, lorsque euh, l'assistant de Jarrett, qui était le roadie, qui ouais. est JC James, euh, le road dog. Ouais, le road dog, et, ben ouais. Euh, est intervenu durant l'affrontement. Jarrett a euh, conservé le titre euh, car un titre ne peut pas changer de main euh, par décompte ou euh, disqualification. Puis sais, on se souviendra là, que par... Su par... La fameuse rivalité de Razor et de euh, Jeff Jarrett, c'est premier de haut show en show, là. Ouais. Tu show sais, euh, Je me souviens moi, de, de l'avoir vu à Québec, là, Jeff Jarrett contre, euh, contre Razor Ramon. C'est ouais, des photos que je pourrais vous partager d'ailleurs. Je te dirais que de mémoire, dans le Pro Wrestling Illustrated, c'est la troisième la quatrième field of the year, Jeff Jarrett contre Razor Ramon. Toujours avec la strappe interconcentrale en jeu, ils ont une grosse rivalité. Euh... Yes! D'ailleurs, Razor a battu Jeff Jarrett dans un match en échelle lors d'un hash-show à Montréal le 19 mai 1995. T'étais-tu là? Non. Non. Okay, euh, cool. Pour remporter euh, euh, son troisième championnat à continental de la WWF, Razor Ramon a été euh, le premier homme à remporter trois fois le titre continental. Ouais. Puis le 29 mai à Trois-Rivières. Le 21 mai. Le 21 mai, excusez non, pas... À Trois-Rivières, il a euh, perdu le titre face à Jeff Jarrett dans un Hash-Show. Le 9 juin, Razor Ramon a subi une blessure au côtes lors d'un match échelle, revanche contre Jarrett. À cette époque, il avait formé une petite alliance avec euh, le portoricain Savio Vega. Yes. Puis euh, pendant le, le tournoi du King of the Ring, là, euh, ben, il avait géré Savio sa Vega. Là. Yeah. Pis, là, Savio Vega c'était rendu en finale contre Maybol, puis c'est Maybol qui avait gagné. C'est ça. Ça te rappelle de ça? Oh. King Maybol. Oh. c'est oh. les Estoves qu'il le transportait, il oh. pesait 500 livres. Puis <rire> mais... ils ont eu une chance contre. Euh... Euh, ils ont eu une chance à « euh, In Your House hein? » ouais, Ils ont perdu contre euh, Ben On Mission, Mabel et Mo, à un Lumberjack match. Euh, ils ont you are, perdu de par équipe face à Winner et Yokozuna. À l'épisode 7 du Wero, C'est en Aslam 95, on en a parlé, le fameux yes, match échelle. Exact. Ensuite, Rizzo Ramon a battu Dean Douglas à In Your House 4 pour remporter le championnat intercontinental après que Michaels venait de perdre le titre contre ce dernier. Cette victoire a fait de lui le premier quadruple champion intercontinental de l'histoire de la compagnie de Stamford. Mais Dean Douglas, le ses Douglas, il avait oh, gardé quoi 2-3 ouais. jours? Oh, il n'avait pas gardé longtemps? il n'avait pas gardé longtemps. Après ça, Royal Rumble 1996, il a perdu le titre. Euh, Intercontinental face à Godus qui était dans un hype hein, auprès, un, un, après une interférence de, de son ancien collègue, le One ouais, Two three genre Kid. De spinning hein, kid qui et On se souviendra aussi que le One Two Three Kid, hein, il a été mis over grâce à Razor Ramon. Ah ben oui, c'est un de ses bons chums. Hein. Ouais, mais One Two Three Kid, là, je sais pas si tu te souviens comment il est arrivé dans la lutte professionnelle, mais tu sais, c'était comme un gars dans full, il me semble. T'as pas un, ben, un, au début de jobber, un kid qui avait battu Razor Ramon dans un rook il est arrivé nowhere il avait battu razor bat ramon là parce que razor ramon à cette époque là, là c'était comme le gros leader puis personne ne l'avait comme battu c'était le gars à battre puis lui il est arrivé le kid puis il avait battu one two three kid là ça avait le, le, le, le... Le toit de, de, du, du rat, là, euh, il voulait lever de terre tellement que les fans étaient fous. Puis là, il a viré le face parce que Ted DiBiase, c'était comme payer sa gueule. Oui, c'est ça. Puis, Puis là, Ramon, dans ça, le ça. fond euh, devrait euh, devait. Euh, au départ, Ramon devrait affronter Goldas dans un match revanche pour le titre à WrestleMania 12 dans, ça, ça été bon à ça. Miami dans un street fight, mais Hall a été suspendu pendant six semaines par la WWF en raison de ses problèmes de consommation qu'on a parlé juste avant. Ouais, il est retourné à la télévision le 28 avril dans un In Your House set où il euh, perdu face à euh, Big Von Vader, là, Vader Time. Là, on fera pas le procès d'un gars décédé, mais pour, euh, si tu connais moindrement la lutte, tu sais que Scott Hall faisait partie de la clique. Ouais. C'était un groupe qui avait Scott Hall, Kevin Nash, X-Pac, Triple H puis Shawn Michaels. Ce groupe-là, il là, était réputé pour se tenir juste les cinq ensemble, avoir des faveurs de Vince McMahon côté Booking, puis s'arranger pour nuire à des luttes qui semblaient représenter une menace pour eux autres, soit par l'intimidation verbale ou physique. Tu sais, PCO, je pense qu'il y avait, y avait ouais. le lutté contre Diesel, là. Il allait jouer rough avec, je pense, Diesel. Ou Shawn aussi, je vois. Ouais, ouais, ouais. Ben, en fait, euh... PCO, on en a parlé souvent dans les entreprises. scandido et tout, il pas aimé de la clique. Il était supposé d'avoir un combat à Montréal. Puis. Euh... Kevin Nash voulait pas. Kevin je... Nash avait dit à PCO Assoir ses coups de pied Jack Knife. Oui, hein, de... oui, ouais, ça, ça, ça me dit ouais, de quoi, là. Ouais, puis euh, ça avait fait de la chicane. Ouais, c'était ouais. comme. Euh, ouais, c'était ouais. comme une coupe de claque Exact, hein. exact. D'ailleurs, euh, on pourrait peut-être éventuellement. Euh, je vais essayer de contacter euh, Pierre Cass, ça serait cool de l'avoir Ouais bain, avec ouais. Toi, ouais. on à un moment donné. Euh, ce groupe était réputé, bon, comme tu disais, pour faire un peu de merde là. Puis là, le curtain call, là, tu sais quoi, quand ils ont brisé le k là? Ouais, ben regarde, Hall a été impliqué dans un incident surnommé le Curtain Call lors d'un spectacle à euh, Madison Square Garden. Parce que Hall et Kevin Nash, membre de la clique, partait pour la concurrente WCW. L'équipe avec Michael et Lévesque a rompu le k en célébrant et se faisant des collures, une accolade sur le ring, bien que les personnages qu'il représentait étaient censés être des guiveaux. Selon Hall, il était allé à WCW, non pas pour le cash, mais parce que WCWV, il offrait des meilleures conditions de travail. Il passe plus de semaines de yes, yes, yes. Il y avait un petit peu plus ce qu'il voulait. Tu sais. yes. Donc, euh, c'est ici que se termine la première partie de notre émission euh, spéciale sur Razor Ramon. Mon nom était Jonathan Drapeau. Euh, J'étais avec mon collègue Benoît Laferrière, a.k.a. Nastradabin. Ne manquez pas la suite, la deuxième partie du spécial Razor Ramon, hommage à Razor Ramon Scott Hall. Soyez des nôtres, l'action ne manquera pas.